Bonjour, bonjour. Vous avez M. Souda Ibrahim Asiri Traoré. Je suis le délégué de Solidarité Internationale Andalusia au Mali. Comme vous le savez, Solidarité Internationale Andalusia est une ONG internationale espagnole qui a été créée en 1996 et qui a pour vocation vraiment de contribuer à l'éradication de la pauvreté dans le monde. Donc, pour ce faire, l'objectif de, ce, de cette ONG, c'est vraiment de la consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, le développement durable, du l'expansion et la consolidation des valeurs d'égalité et de justice sociale. Solidarité internationale Andalusia intervient au Mali depuis 2008 et dispose d'une représentation qui a été accréditée par l'État malien à travers un accord cadre numéro 01482, et est placé sous la direction d'un délégué malien que je suis, Solidaridad International Andalusia dispose d'un plan stratégique pays pour le Mali et qui couvre la période 2018-2022. Donc, cette stratégie, ce, ce, cette stratégie pays fait en sorte que Solidaridad internationale Andalusia intervient dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sebou, Sikasso, Tombouctou et Bamako. En termes de domaine de, de d'intervention, Solidaridad International Andalusia intervient principalement à travers des projets de coopération et de développement et à travers des projets d'action humanitaire. Solidaridad International Andalusia avec un taux, intervient en Mali avec un total de sept projets, et parmi lesquels nous avons, nous avons deux qui sont en cours d'exécution. Et ces deux projets, c est, c est sept projets, l'ensemble de ces projets-là ont été financé par ACID, c'est-à-dire l'Agence andalouse pour la coopération internationale et le développement. Le premier projet est intitulé Projet action humanitaire de lutte contre la malnutrition des communautés affectées par la crise sécuritaire dans la région de Tomocou à ACID code 0CC01-2018 prévu pour une durée de 15 mois. Donc l'une des activités phares en tout cas, de ce projet de Tomoku consiste surtout à la construction et à l'équipement d'une unité de réanimation et d'éducation nutritionnelle et intensive dans le système de Nous avons également la construction de deux hangars dans les SESCO pour les activités de réunion et l'appui socio-économique à 107 mères d'enfants malnutris afin que ces mamans puissent entreprendre des activités généralistes de revenus et en tout cas investir une partie des bénéfices dans l'alimentation. De leurs enfants au niveau des foyers. Et également, nous avons la distribution de 10 000 paniers alimentaires à base de produits locaux à haute valeur nutritive. Et ces, ces distributions gratuites sont destinées, n'est-ce pas, aux enfants et aux femmes enceintes à l'état malnutri que nous avons diagnostiquées malnutriques aigus, modérées, et que ceux-ci-là vont bénéficier de ces distributions gratuites. Et on va leur montrer comment est-ce qu'il faut préparer. À travers des séances de démonstration culinaire, pour que, que ce soit avec le projet ou en, en, en dehors du projet, que euh, ces bénéficiaires directs puissent être en mesure de pouvoir faire, mélange, faire des, bons mélanges, des bons mélanges en termes d'alimentation et améliorer, en tout cas, du coup, l'alimentation et l'état la, nutritionnel, euh, en tout cas, de, de ces bénéficiaires des, des, des projets. Aussi, nous avons euh, le deuxième projet qui est exécuté à travers. Euh, la contrepartie CAIEP dans la région de Cibou. Elle est intitulée Action humanitaire de lutte contre l'insulté alimentaire et la malnutrition dans la région de Cibou. code 0CC04-2019, prévu pour une durée de 14 mois. Donc, quelques act activités phares tout de ce projet de Cébou portent essentiellement sur le renforcement des capacités euh, du système de santé en termes de... De, de, de, de formation du de personnel soignant, le recyclage, par rapport au protocole de mise en charge de la malnutrition, et par rapport à l'appui en équipement matériel, euh, de dépistage, ainsi que euh, les médicaments pour les soins à apporter -ce pas, aux enfants et aux femmes ancêtres à des de malnutri aiguë, euh, sévère. Et également, nous avons la distribution des produits alimentaires locaux pour euh, euh, toujours ces mêmes bénéficiaires cibles, pour que ces bénéficiaires puissent diversifier en tout cas, leur alimentation au niveau de, de leur foyer et être guéris de la malnutrition aiguë, on modérée. Nous avons toujours dans la région de Sebou euh, la construction et l'équipement d'une unité de pédiatrie dans le centre de référence de santé de Tomia Et l'aménagement euh, d'une zone de dé, de d'incinération des déchets biomédicaux dans le centre de santé communautaire de trois dans le centre de Saint. Et enfin, nous avons une autre activité phare qui porte sur la de deux périmètres maraîchers euh, d'un hectare d'un hectare au niveau de Yassou à 100 et au niveau de Trois-Colomas à 100. Trois Donc, euh, à travers n'est-ce pas, les fourrages que nous allons réaliser. À travers l'équipement, un système de pompage solaire, nous allons pouvoir produire avec euh, tout, les, les, les, tout, tout le potentiel énergétique solaire que nous avons, nous allons pouvoir euh, euh, amener ces communautés bénéficiaires à pouvoir produire, en tout cas, euh, des aliments euh, capables d'améliorer en tout cas leur alimentation en toute saison et en tout lieu. C'est ça l'objectif de notre... Euh, de nos, de nos différentes interventions, faire en sorte que les appuis soient directs et que ces appuis répondent, nest pas, aux besoins immédiats de ces communautés. Mais de l'autre côté, c'est d'amener ces communautés bénéficiaires à être résilientes, de faire en sorte que, et, en, en plus des accompagnements, en plus de l'aide humanitaire, que des actions de résilience puissent être là et accompagner de ces communautés à, à se tirer vraiment de la crise humanitaire. Voilà de façon à les différentes interventions de solidarité internationale andalusiennes en au Mali de, qui, qui se fait dans les régions de Ségou et de Tombouctou. Je vous remercie.